Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être venu aussitôt pour ce, cette plénière sur les logements et le foncier. Ce forum fait partie d'un événement en trois parties sur le sujet des mouvements de logement et les problèmes de logement en Europe. Hier, nous avons eu un premier Atelier avec les représentants qui sont aujourd'hui ici sur le podium. Hier, nous avons discuté de la situation de logement et de la politique, ainsi que les débuts de mouvements de logement dans les différents pays. C'était donc un aperçu de la situation actuelle. EFA, qui est à côté de moi, et représentante du. Elle a apporté des exemples hors de l'Europe. Aujourd'hui, nous parlerons du fait que s'il y a des problèmes similaires partout, quelle est la racine économique? la racine politique de ces problèmes et comment pouvons-nous réagir avec une conception économique différente, avec une alternative systémique Ce serait notre sujet d'aujourd'hui. Demain, nous voulons aller au-delà de la théorie académique. Pardon, pas demain, mais cet après-midi à 16h30. Nous aurons un autre atelier pour discuter les perspectives stratégiques des mouvements de logement différents en Europe et comment les mouvements peuvent se soutenir entre eux afin d'avoir des résultats qui ne sont pas seulement basés sur euh, des phénomènes, mais qui apportent un changement, une transformation du système. C cela est notre cadre pour aujourd'hui. Je présente le podium. Je commence avec moi-même. Je suis Michael tellman Et moi et Dr. Werner Heinz, qui est malheureusement malade, nous sommes les responsables de ce séminaire. À la gauche... Eva Betavati, de l'équipe dirigeante des mouvements de logement en Europe. Nous avons Sarah de la PAH, d'Espagne, de Madrid. Puis Marie Hubin, de Paris, qui est porte-parole du mouvement droit au logement. À la droite, nous avons Lina de Madrid, aussi du mouvement de logement et nous avons Laura. Puis Ingrid Hoffmann de l'initiative berlinoise Exproprier le logement allemand, Deutsche Wohnen et Philippe Metzka qui est politologue et spécialiste dans le logement. Philippe commencera dans quelques instants avec une intervention mais avant je voudrais vous dire que dans ce forum et dans la discussion plus tard nous allons nous concentrer sur l'économie, l'alternative de système, ce que la politique peut et ne peut pas faire, nous allons avoir un premier tour de discussion où vous pouvez poser des questions. Puis, on aura un deuxième tour, où les participants du podium interviendront. Et au troisième tour, il y aura la possibilité de poser des questions. S'il vous plaît, notez déjà maintenant les questions que vous voulez poser plus tard. Car si nous avons de différentes interventions, en n'a pas assez de temps entre temps de poser des questions. Donc ce serait bien de déjà noter les questions pour tout à l'heure. Nous commencerons tout de suite avec la discussion au podium. Pardon. Je l'ai déjà mentionné on retrouve les mêmes phénomènes partout. Il faut donc se poser la question si ces phénomènes, les évictions et l'augmentation des prix, la privatisation du logement, la concentration de la propriété, c'est des phénomènes qui n'existent pas seulement en Europe, mais globalement. Les mouvements de logement n'existent pas seulement en Europe, mais en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie. Ici, nous nous concentrons sur la partie européenne. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est un phénomène économique mondial Est-ce qu'il y a un système global derrière ces phénomènes Et à quoi ressemble ce système Je voudrais donc commencer la discussion avec Philippe Metzka. Quels sont les intérêts et les groupes qui se cachent derrière le problème de logement, surtout dans les métropoles Oui, je commence par euh, les choses en commun entre ces phénomènes et les causes. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu des états forts, des salaires forts, et après... On a vu une tendance vers la privatisation et il y a eu d'autres développements comme la régulation du marché financier et le début de la financiarisation. La financiarisation sur le marché de logement, on peut prendre comme exemple les états unis c'est des nations de propriétaires, c'est-à-dire que la plupart des personnes ne sont pas locataires, mais propriétaires de leur maison. Ils ne sont pas vraiment propriétaires, mais ils se sont endettés pour recevoir ces maisons. Les euh, dettes sur cette maison ont été aussi été accepté pour payer d'autres crédits, par exemple pour la santé. C'est donc une privatisation du domaine social à travers les prix montants pour les maisons. La propriété était donc une sorte de banque personnelle. Tout cela, on l'a vu dans la crise financière en 2008. Donc, les, ce sont les premières décennies de la privatisation sur le marché de logement. Cette financiarisation a été différente dans tous les pays. L'Allemagne est différente que les États-Unis. En Allemagne, nous avons une nation de locataires et pas de propriétaires. Plus que la moitié de la nation est locataire. C'est une exception pour un tel État. Le développement après la Deuxième Guerre mondiale, on a manqué 5,5 millions d'appartements. Mais on avait eu l'idée de monter une nation forte en export. On a eu peur de ne pas avoir assez d'appartements abordables. On a donc créé rapidement des logements abordables en quelques décennies, on a construit des millions d'appartements et en même temps, on avait une loi très dure pour les locataires. Le plafonnement de, des loyers n'est pas aussi strict que ce modèle qu'on a vu à cette époque-là. Le modèle est allé en crise en même temps que le mouvement du néolibéralisme. Et le nombre de constructions de logements sociaux s'est réduit. Dans les années 90, avec Helmut Kohl, le marché financier a été libéralisé, encore plus dur sous le gouvernement des sociodémocrates et des vertes d'abord on a pensé à un modèle similaire aux états unis que les personnes achètent leur propre appartement mais cela ne marche pas bien en Allemagne parce qu'on a la construction sociale d'appartements comme contre-modèle qui n'y convient pas Ici, on ne peut pas dire euh, « je suis euh, au chômage et je voudrais acheter mon appartement euh, avec de l'argent que je n'ai pas hein. ». Cela marche aux états unis mais pas ici. On a donc euh, pris un modèle euh, plan B euh, de financiarisation. On a eu euh, un modèle de « private equity funds ». En plus, on a eu la réunification. Et l'État avait des immobiles, des, immobiles, des post-immobiles. C'est un avantage. Pour renforcer ce modèle, le gouvernement vert et social-démocrate a réduit les taxes pour le secteur immobilier. Ce secteur a donc dû réagir et a perdu des employés et ne s'est pas assez occupé des appartements. C'était donc la deuxième phase, la vente à la bourse. On a vu un travail de lobbyisme assez fort. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont eu des embauches très lucratives dans, la, dans le secteur financier après cette époque-là. Je l'ai aussi mentionné dans mes livres, mais je n'ai pas le temps de d'énumérer tout ça aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'était une volonté politique. Et nous le voyons parfois, mot par mot, dans les contrats de coalition. J'ai énuméré euh, tout ça dans, dans mon livre. Et juste rapidement pour faire le lien entre tout ça. Pourquoi l'Allemagne est une telle exception, une nation de locataires parce qu'on voit une financiarisation des locataires. Alors qu'en Espagne, nous voyons un modèle de financiarisation américain, que les personnes ont gagné de la propriété à partir des dettes. Merci Philippe. Tu as parlé du marché financier international et de l'année 2008 L'argent doit, doit venir de quelque part. Évidemment, cet argent a été euh, trouvé. Ce, cet argent est liquide sur le marché financier international. L'argent euh, peut être transféré, transféré euh, au-delà des frontières. Des entreprises comme BlackRock investissent dans différents pays, par exemple. L'Espagne, par contre, est différente. David va nous expliquer la situation en Espagne, les intérêts, les groupes euh, d'un point de vue espagnol. David, c'est à toi. Tout le monde peut m'entendre Je vais longuement parler de l'histoire en Espagne. On peut dire que l'Espagne est une nation de propriétaires. Les personnes achètent leurs appartements. Dans les années 50... L'Espagne a eu un taux très bas de propriétaires, un des taux les plus bas du monde. 55% des personnes ont été des locataires. Ensuite, 95% des personnes ont loué leurs appartements. Puis, on a souhaité avoir des réformes. On a souhaité que euh, l'Espagne soit une nation de propriétaires. On a donc donné de la euh, propriété privée aux personnes. Ainsi, le régime a pu être changé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Évidemment, nous venons d'un pays atteinte d'une guerre civile pendant laquelle beaucoup de maisons ont été détruites. Beaucoup de personnes euh, ont déménagé vers des villes, donc beaucoup de personnes n'ont pas eu euh, un appartement, une maison. Beaucoup de personnes euh, vivent dans des petites maisons dans euh, des quartiers défavorisés. Pendant le régime franco, a mis l'accent sur la construction des maisons. Officiellement, ces maisons sont protégées. Ces maisons sont protégées du marché. Pendant tout ce développement, beaucoup de maisons ont été construites par Franco. Mais, ces maisons n'ont pas été données aux personnes qui en ont eu le plus besoin. On a continué d'acheter ces maisons. On a pu les acheter pour un prix très bas. Ce que Franco a dit a vraiment, a fait, a vraiment eu une grande influence. Cela a représenté un facteur économique important. Dans les années 50 et 60, l'industrie du logement a été en plein essor, mais euh, le grand succès n'a pas été atteint. Ces maisons ont eu une influence. Dans les années 50 et 60, beaucoup de, beaucoup de touristes sont venus en Espagne. On a donc compris qu'on qu a besoin d'une industrie avec plus de touristes on a besoin d'hôtels, d'appartements, etc. On a dû réunir l'industrie du logement et l'industrie du tourisme le tourisme s'est développé de plus en plus on a reconnu un potentiel là-dedans a reconnu le potentiel des personnes d'Amérique du Sud qui ont acheté des maisons en Espagne. C'était le premier grand euh, boom de la vente des maisons. C'était dans les années 70 et 80. Tout cela s'est effondré et a mené à une crise globale. Puis, la première démocratie est arrivée et dans les années 80, le secteur des banques a été privatisé. Les conditions pour acheter des maisons ont été allégées. Si on a voulu acheter une maison, on a reçu une hypothèque par les banques. Il est donc devenu de plus en plus facile d'acheter une maison. Dans, de l'année 85 jusqu'à 92, on a vu une deuxième phase de vente de maisons. Pendant ce deuxième boom, Beaucoup de personnes ont investi dans les maisons. Ils ont acheté même une deuxième maison. Mais toutefois, une grande partie des personnes n'a toujours pas eu une maison. C'était donc un pays qui a construit plus que ce dont on a eu besoin. Mais toutefois, une grande partie de la population n'a toujours pas eu de maison. Beaucoup de personnes ont été sans, sans maison. Maintenant, on va plus loin dans l'histoire. Après ce deuxième boom de construction, on a rejoint l'Union européenne. 1997 jusqu'en 2008. On a vécu le troisième boom de construction de maisons. Le pays a reçu de l'argent de la part de banques internationales. On n'a plus construit plus que ce dont on a eu besoin, mais le nombre de constructions a vraiment atteint un nouveau niveau. Suite à la crise de 2008, beaucoup de personnes ont perdu leur maison. Malheureusement, non, nous n'avons pas les euh, données exactes, mais on sait que plusieurs millions de personnes ont perdu leur maison. En 2012, le gouvernement a formé un accord avec plusieurs fonds. Ainsi, ils ont sécuriser les investissements. Après la crise, trois, plus que 3 millions de maisons ont été vides. Les fonds sont donc venus en Espagne. Ils ont voulu investir comme c'était convenu avec le gouvernement. Et le gouvernement a tout préparé pour eux. Ils ont tout préparé pour préparer pour des accords, des investissements, etc. Beaucoup a changé, beaucoup s'est développé. Tout cela a été très positif pour ces fonds. Plusieurs entre eux n'ont euh, plus laissé de choix. La maison a été la propriété des fonds. Donc on n'a plus eu le choix de louer ou d'acheter une maison. Et voilà la situation actuelle. Nous sommes en pleine crise. Les fonds décident. Plus que 50 000. Maisons sont la propriété des fonds. C'est à Valence, à Madrid, à Barcelone, etc. Les prix des loyers ont augmenté aussi en raison de la pandémie. J'espère que mes amis de Madrid en parleront plus en détail. Merci. Uh, L'histoire change et à Connecté avec la politique et d'autres départements, on peut voir les racines de cette crise. Avant de revenir à l'allemand avec Ingrid, je veux écouter la situation en France. Comment est-ce que les forces économiques ont été Marie à vous Micro, micro. il faut que tu, tu prends le micro. C'est bon Oui, désolé, il y a le décalage avec la traduction. Merci beaucoup pour la traduction. Euh, alors, euh, sur euh, la situation en France par rapport au, au, au logement, on est un petit peu un, un, un intermédiaire, on va dire, parce que euh, nous, aujourd'hui, il euh, y a un peu plus de la moitié euh, des habitants euh, en France qui sont... Euh, qui sont propriétaires, et euh, un peu plus de 40% qui sont, euh, qui sont locataires, et euh, parmi les locataires, euh, un petit peu moins de la moitié euh, qui sont locataires de logements euh, sociaux. En fait, euh, sur le je vais revenir un petit peu sur l'histoire du, du logement social en, en, en France. Euh, en fait, euh, les, les logements sociaux... Euh, on, on commençait en, en France au, au, 19e, au 19e siècle, et euh, dès le départ, on a eu un petit peu trois grandes catégories de logements sociaux euh, en France, euh, avec trois types de, de propriétaires de ces, de ces logements sociaux. Il y avait d'un côté euh, les logements sociaux euh, publics, donc euh, ce qu'on appelle les, les offices, euh, qui euh, construits par construits par les communes, par les par les, les départements, etc., par les collectivités, euh, par les collectivités territoriales. Euh, on avait aussi euh, les logements euh, sociaux euh, patronaux, donc euh, construits par les par les patrons pour loger les pour loger les, les, les ouvriers, les salariés, etc. Et euh, et aussi un troisième euh, un troisième euh, euh, propriétaire de, de logement social, c'est les, les organisations caritatives, les, les, les, œuvres, les œuvres de charité, euh, etc. Aujourd'hui, euh, le logement euh, social, euh, en général, est, euh, est attaqué. Euh, L'État s'est euh, beaucoup désengagé euh, du, du, du logement social, c'est-à-dire que toutes ces, tous ces types de logements sociaux étaient euh, financés, par euh, l'État. Pour les construire, il y a des prêts euh, qui sont faits par l'État. Et euh, jusqu'à euh, il y a quelques années, il y avait aussi des, euh, des, aides, euh, des aides directes euh, de, de l'État pour, pour construire ces logements sociaux. Euh, aujourd'hui, euh, l'État ne finance plus. Il y a toujours des prêts qui sont faits, mais il n'y a plus de financement euh, direct. Euh, et euh, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que Parmi ces trois grandes familles un petit peu de, de logements de logement sociaux, euh, les, les, les, les logements sociaux euh, aux, mains du, aux mains du patronat euh, sont en train de devenir de plus en plus, de plus, en plus importants. Euh, Aujourd'hui, il y a près d'un près million de, de logements sociaux euh, qui sont directement euh, gérés par, euh, le patronat, euh, par le patronat français. Et... Euh, et en général, le logement social est de plus en plus, de plus, en plus marchandisé. Donc d'un côté, il n'y a, a plus d'aide de l'État. Et euh, d'un autre côté, euh, alors que dans les années 60 ou 70, les différents bailleurs sociaux se, se vendaient, les, les, se, se vendaient des, des, des logements, des immeubles entiers de logements sociaux pour un franc symbolique, euh, aujourd'hui, euh, ils se vendent au prix, euh, au prix du marché. C'est le, euh, le, euh, le même fonctionnement que pour le logement, euh, pour le logement privé. Et donc, euh, là aujourd'hui, euh, le, le logement social, alors le logement social public euh, aux, aux mains des, des collectivités territoriales, villes, etc., euh, est de plus, en plus, euh, de plus en plus menacé. Il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il euh, y a toute une série de lois euh, qui passent pour obliger les bailleurs à fusionner entre eux pour, euh, pour supprimer les petits euh, bailleurs sociaux et pour qu'il n'y ait plus que d'énormes euh, mastodontes euh, <rire> qu ait plus que mastodontes euh, dans, le, dans, le, dans le logement social. Et donc, euh, par rapport à cette situation, on a de moins en moins de logements sociaux, alors que euh, on a 2,2 euh, millions euh, de personnes, enfin de familles, qui sont demandeuses de logement social, qui sont en attente de logement social aujourd'hui en France, et donc 2,2 millions qui attendent un logement social, et en face, 410 000 attributions seulement par an. Donc on a un déséquilibre qui est très clair là-dessus, qui donc fait le, le, le jeu aussi du, du, du mal-logement. Il y a, a 2,8 millions de, de, de mal-logés mal en, en, en France, et cette pénurie de, de logement social aussi, euh, avec, euh, avec l'augmentation euh, euh, des loyers, euh, que ce soit en HLM ou dans le privé, parce que l'augmentation euh, concerne aussi euh, les logements sociaux, pour l'augmentation des, des, des loyers euh, augmente, aussi les, augmente aussi les expulsions. Et aujourd'hui, on a un nombre de, de familles qui sont menacées d'expulsion, qui, qui atteint des, des records euh, des records jamais vus. Euh, en plus avec la, avec la, la, crise, euh, la crise sanitaire. Euh, euh, ça s'est encore, encore aggravé et le nombre, le nombre d'expulsions a, a, a triplé en, en seulement 20 ans aujourd'hui en, en, en France. Euh, alors, et par rapport à ça, justement, sur les mécanismes de, de, de, de spéculation, etc., si l'État se désengage financièrement euh, du, du, logement, euh, du logement social euh, néanmoins il touche quand même énormément il y a les recettes fiscales qui sont euh, liées au logement au, euh, pour 2020 étaient de 78,8 milliards d'euros en parallèle euh, les aides euh, versées par l'État euh, sont de 37,6 euh, milliards d'euros pour le, pour le logement donc on voit très clairement que euh, l'État euh, que les que, pardon, que les le, le logement cher rapporte euh, le logement cher rapporte à l'État et, euh, à côté de ça aussi, euh, on a calculé que les, les surprofits euh, de l'immobilier, euh, les surprofits liés au logement et à l'immobilier en, en, en France sont parmi les plus importants. Euh, profit euh, euh, en, en général, et donc, clairement, le logement cher à la fois euh, enrichit le, le privé et, euh, rapporte, euh, et rapporte à l'État, et à côté de ça, crée, euh, crée des situations de mal logement, puisqu'on a un nombre de logements vides qui n'a jamais, euh, jamais été aussi important, avec une, une spéculation euh, euh, des immeubles entiers qui sont, euh, qui sont laissés... Euh, qui sont, laissés, euh, qui sont laissés vides, ou, euh, ou des immeubles euh, de bureaux euh, qui sont construits alors qu'il y aurait besoin de, de logements qui sont aussi euh, laissés vides, et de plus en plus de logements aussi qui sont euh, destinés aux, aux locations euh, touristiques. Désolée. Okay. C'est bon Ouais. Ok. Non, mais bah donc, bah voilà. Enfin, en gros, euh, en gros, en gros, voilà. En gros, on a l'État qui se désengage euh, du logement euh, en général, mais qui continue à récupérer euh, sur les transactions euh, financières, etc. Euh, beaucoup de, de, beaucoup de, beaucoup d'argent et euh, qui, euh, qui euh, finance de moins en moins le, le, le logement. Voilà. Merci. Merci. Merci Marie. C'était. Merci, Marie. C'était très intéressant. Avant de d'introduire Eva pour dire quelques mots sur l'Europe, on revient sur la question de d'être propriétaire. C'est quelque chose en commun avec tous les locuteurs. Et je vais demander à Ingrid pourquoi on se centre sur le propriétaire des appartements à Berlin quelle est la situation à Berlin à Berlin, j'ai déjà parlé hier dans l'atelier. Berlin a une situation spéciale. À 85% des personnes euh, à Berlin sont des locataires. Notre tra initiative travaille avec les intentions des parties impliquées. Il y a les entreprises grandes qui souhaitent profiter. Il sont des propriétaires de 4, euh, 25% des appartements. Maintenant, on se centre sur les, les entreprises qui sont propriétaires de plus de 3000 appartements. Il y a un, une entreprise qui avait plus de 100 000 appartements dans la ville. Et il y a quelques entreprises qui se centrent sur le, le profit. Et il y a les personnes qui déménagent dans les, les parties de la ville parce qu'ils souhaitent avoir plus de profit. Dans quelques areas, on a les types différents d'expropriation. Il y aura il y avait des blocs qui étaient la propriété de des peuples, mais les personnes qui habitaient dans ces appartements, ils ont reçu plus d'argent de salariés parce qu'il fallait payer en plus pour le louer. Notre initiative est qu'on a exproprié les entreprises. Pourquoi on parle de ça? On souhaite que tous les appartements euh, soient la propriété des initiatives. Nous, avait, nous avons eu euh, une idée générale. Pour le, la publique, tout le monde sait euh, ce que ça veut dire l'expropriation. Si une personne ne veut pas vendre son propriété, il faut vraiment euh, le protéger parce qu'il y a une loi. Mais c'est pour ça qu'on parle de l'expropriation. La loi a attiré beaucoup d'attention expropriation est une, un thème intéressant pour tout le monde et on peut discuter um, plus tard et on parle de l'article 15 de la loi en Allemagne j'ai mis quelques données ici de Venovia 2020 et j'espère que vous pouvez les lire entre 2020 et 2018, on a vu la situation uh, s'aggraver. La salaire a augmenté par 2 000. 10 auf 810 2018. Also, die Mieten sind doppelt so... Hochgestiegen wie die Löhne. Vonovia Bonovia a publié en 2020 que le dividende par action était à 1,69 €. En général, la Vonovia possède plus que 575 millions d'actions. La somme de dividendes en général est donc plus que 9 millions. Vous voyez euh, le chiffre en euh, détail sur le tableau. Le nombre d'appartements est donc 415 000 appartements. Et ça nous mène à une dividende par appartement de 2334 euros. Si nous faisons le calcul, nous arrivons à une charge portée par les locataires par mois de cent, de 194 euros qui va automatiquement vers les actionnaires chaque mois. Nous, en tant qu'initiative, pensons que les, si les intérêts des actionnaires ne doivent plus être satisfaits parce que les appartements sont à nouveau de la propriété publique, cela nous mène à 200 euros de moins par mois directement pour les locataires. Voilà la situation à Berlin. Merci Ingrid. Merci Ingrid, c'était vraiment impressionnant. Et je voudrais rappeler, il y a presque un milliard d'euros qui va vers les actionnaires. Imaginez si 7 milliards, ce seraient les, les propriétaires privés qui en profiteraient, ou euh, des appartements pourraient être construits. Cela serait déjà une bonne solution pour nos problèmes. EFA va maintenant nous donner un aperçu des phénomènes que nous n'avons pas encore euh, nommés. Et... Euh, et les phénomènes en Europe, EFA, on t'écoute. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. C'est déjà beaucoup d'informations pour un vendredi matin, mais je suis ravie de vous voir. Je viens d'une association d'organisation en Europe. Nous sommes 34 groupes environ. Et nous voyons euh, sur place, nous nous révoltons euh, contre les évictions. Nous sommes pour l'expropriation. Nous nous engageons pour la baisse des, des prix de logement. Nos groupes viennent de 20 pays différents. Nous avons entendu parler de Vonovia, de Deutsche Wohnen. Mais il existe aussi un système de logement en Espagne et je voudrais parler du lien entre les deux. En 2013, nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous avons parlé de la situation de logement en Europe afin de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. C'est pour cette raison-là que nous avons travaillé avec la Fondation Rosa Luxembourg et nous avons rédigé ce livre que vous pouvez trouver en ligne gratuitement, qui parle de la financiarisation des maisons. Dans ce livre, nous voulons présenter toutes les réalités de ces régions différentes en Europe et faire le lien entre eux. Pourquoi y a-t-il autant d'évictions en Espagne Pourquoi les loyers sont aussi accrus à Berlin, pourquoi il y a autant de logements sociaux qui sont privatisés, mais aussi pourquoi les hypothèques, les dettes d'hypothèques ne sont pas aussi hautes que dans d'autres pays. Nous nous sommes mis d'accord lors de l'analyse du système Marx. La situation de logement et la situation des banques sont fortement liées. Tout cela est relié. Nous avons donc tenté de faire une analyse avec des, sur la base de l'histoire, sur la recherche historique. Et notre résultat était le suivant. La crise de 2017 aux États-Unis, on a vu une escalation. La crise s'est transformée en crise économique qui a influencé tous les systèmes bancaires aussi en Europe. Il y a donc quelques régions en Europe qui ont dû gérer la crise d'hypothèques, par exemple le Portugal ou la Grèce, hein, aussi d'autres pays. Ils ont soit été expulsés ou menacés à cause des hypothèques, qui ont été adressés aux personnes qui ont changé, cherché une maison. Ces personnes étaient contentes de devenir propriétaires d'une maison, car ils ont souhaité acheter une maison. Et la manière la plus abordable d'acheter une maison était l'hypothèque. Et c'est important de dire ça. En Europe... On a vu que la réalité de la crise en 2008, les personnes ont souffert de la crise, mais les responsables ont vécu dans un pays où il n'y avait pas une bonne situation de logement. Donc comment tous les banques ont pu donner les hypothèques aux personnes, comment ils ont pu avoir autant d'argent au Portugal, en Grèce. Nous avons appris que beaucoup de ces financements des banques viennent de banques centrales européen, européennes. Si la crise d'hypothèques est fondée sur cela, toute l'économie européenne a pu être influencée. La Banque européenne centrale a donc décidé de changer les choses. Normalement, ce n'est pas euh, vraiment le domaine de la Banque centrale européenne, les problèmes privés euh, de maison. Mais concernant les hypothèques, même la Banque centrale européenne est indirectement Impliquée et elle peut aussi avoir une influence. Si les propriétaires de maisons privées ne peuvent, pouvaient pas payer leur crédit, ils ont été forcés de quitter leur maison après 90 jours. Voilà ce qui arrive dans les régions plus rurales. Ces problèmes pourraient être résolus. Par exemple, avec des investissements de fonds qui sécurisent le capital car les gens investissent dans des maisons et euh, le foncier, car c'est lucratif, il y a énormément de profits, comme Ingrid l'a expliqué, pour les actionnaires. Il existe... Oh, pardon, je voudrais encore dire beaucoup de choses, mais ceci sera mon dernier point. Je voudrais parler de la sécurisation. Nous voyons la périphérie. La région centrale. La Belgique est une exception. Ce n'est pas une nation de locataires. Même si elle est entourée par des nations de locataires. Mais en Belgique, on voit beaucoup de maisons. C'est la conséquence de la sécurisation de dettes d'hypothèque. C'est-à-dire, la banque publie un paquet de fonds sans vendu et cela crée des profits. Donc, je pourrais encore parler pendant longtemps, mais euh, on s'arrête là. Eva, enfin, merci. Je pense qu'on a bien vu que euh, le centre de la discussion est la question des rendites des banques. Et euh, à la fin, euh, on est un peu revenu sur le sujet dont Philippe a déjà parlé, la libre circulation du capital, car c'est la base pour euh, pouvoir revendre les dettes, et non pas seulement en Belgique, mais sur le marché de capital international. Donc tout le monde peut acheter des dettes belgiques, et personne ne sait qui... Euh et le créancier de ces dettes. Nous arrivons à la fin de notre discussion euh, économique, mais nous voyons déjà que cela fonctionne seulement parce que l'État a liquidé euh, la circulation de crédit. Maintenant, je voudrais commencer avec notre deuxième tour de table. Quelles sont les possibilités des gouvernements pour influencer la question de logement positivement. Donc, quelles sont les opportunités, les possibilités, où sont les frontières et quelle régulation de l'État faudrait-il pour améliorer la situation Je voudrais encore une fois commencer avec Philippe. Ensuite, on entendra Ingrid. Laura, Elena, et puis euh, avoir une vision euh, espagnole de cette influence de, du gouvernement et de l'État. Philippe, à toi. Oui, je dirais que les compétences de l'État vont très loin. Si seulement on avait la volonté politique, on pourrait faire beaucoup de choses. Par exemple, on pourrait interdire les dérivats. Ils n'existent pas depuis longtemps en Allemagne. Ingrid a déjà dit combien de profits la Deutsche Wohn a fait. En 2007, ils ont presque euh, échoué. Mais ils sont une entreprise financière. Ils ont investi dans des crédits dans des pays en crise, comme en Espagne et aux États-Unis. Ils ont acheté des crédits. Donc, ils ont été impliqués dans la crise en 2007. Donc, euh, voilà les dérivés. Puis, les fonds d'investissement privés. Ces fonds ne sont pas Régulier. Les euh, investisseurs euh, investissent et ils créent des fonds privés sans règles et ils euh, les introduisent sur le marché international. C'est un club privé d'investisseurs. Donc pourquoi l'État allemand dit qu'ils n'ont pas besoin de pays, des. Euh, des impôts. On pourrait euh, agir euh, en ce qui concerne la Deutsche Wohnen, Vonovia, etc. On pourrait les collectiver. Vonovia a presque pas construit des maisons ou des appartements. La Deutsche n'a pas construit d'appartements non plus. Donc, c'était l'État qui a financé ces appartements sociaux. Donc, pourquoi ce sont les entreprises qui font des profits? On pourrait doter la construction de logements sociaux avec beaucoup d'argent. Personne ne peut dire que ce n'est pas possible. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a construit énormément de d'appartements social. Donc, pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui? Je l'ai déjà dit, à l'époque, il y avait l'intérêt économique de le faire. À l'époque, c'était un bon investissement. Aujourd'hui, on devrait augmenter la pression politique et c'est possible. On peut également introduire un plafonnement des loyers au niveau national. On dit toujours que ce n'est pas possible d'un point de vue juridique. Et moi, je me euh, dis que le droit, la juridiction des années 50 le rend possible. À l'époque, l'État a décidé qui reçoit quel appartement. Donc, beaucoup a été possible d'un point de vue juridique et c'était sous Adenauer. Le CDU dirait aujourd'hui que c'est du socialisme. Donc, au niveau international, beaucoup est possible également. L'État est toujours impliqué d'une manière indirecte. Il euh, donne des crédits à Vonovia et à la Deutsche Wohnen. On a parler de la France. Là-bas, l'État profite des loyers augmentés en raison des euh, recettes fiscales. En Allemagne, la situation est la suivante. Vonovia a presque 500 000 d'appartements. Il a beaucoup plus de possibilités d'agir qu'un propriétaire euh, lambda. Vonovia achète tout un quartier, comme par exemple à Berlin ou à Et les loyers augmentent. Et quand les loyers augmentent, les loyers euh, euh, en général, la liste officielle des loyers augmente. Donc, euh, ceux qui reçoivent des allocations de l'État ne profitent pas, car euh, ce sont les investisseurs qui profitent. On a dit que le marché règle tout et que c'est l'État qui en profite, mais enfin ce sont les investisseurs qui profitent. Donc, euh, c'est un argument pour la collectivisation. On a déjà parlé de BlackRock et on pourrait réfléchir euh, si on ne devrait pas détruire ces entreprises-là. On ne sait pas qui est derrière tous ces fonds, etc. Mais, en fait, il s'agit de cinq acteurs. Il y a BlackRock, puis euh, un fonds de la Norvège, de, de l'Arabie Saoudite, de Singapour. Pour. Donc, ce sont des acteurs de l'État. Le néolibéralisme a besoin de l'État. Évidemment, l'État pourrait intervenir. Les fonds de capital investissement, ce sont des acteurs étatiques. Mais en Allemagne, 250 fonds de capital investissement sont si en Allemagne et ils jouent un rôle sur le marché immobilier. L'État dit toujours qu'il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais l'État pourrait intervenir en ce qui concerne ces fonds de capital investissement. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils ont des bons contacts avec le ministère de Finances et pourquoi ils participent à la euh, création de lois. L'État pourrait faire beaucoup plus. L'État pourrait agir au niveau allemand, au niveau européen aussi et même au niveau international, si seulement on avait la volonté politique. Merci beaucoup, Philippe. Je continue la volonté euh, politique. Qu'est-ce qu'on dit euh, en Espagne? En el gobierno espagnol es limitado, teniendo en cuenta que actualmente en el 2022 no existe una política de vivienda en españa lo que ha existido de manera implícita es una política inmobiliaria vale eh, el gobierno tiene un poder limitado debido a que no existe una política de vivienda donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État n'a pas beaucoup de pouvoir dans ce cas-là. En 2020, il n'existait pas de politique qui pouvait agir dans ce domaine, donc une politique d'immobilier. Donc ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans ce domaine. Donc nous avons vu euh, que le gouvernement a été plus solidaire euh, avec euh, quelques domaines, ma collègue l'a dit. Et cela a des conséquences. L'État espagnol ne fait plus beaucoup euh, pour le logement. Nous n'avons pas beaucoup de construction de logements sociaux en Espagne. Et je pense qu'une des mesures... Euh, qui devrait être prise, c'est la régulation de ce marché. Euh, mais le gouvernement ne, ne possède pas ce pouvoir, car beaucoup euh, des logements sociaux appartiennent à des, euh, des groupes privés. Donc, il euh, y a aussi un manque de données idéalistes est une plateforme qui existe en de nombreux pays. Elle existe en beaucoup de pays où les personnes sont en recherche d'appartements. C'est un groupe privé. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de possibilité de vraiment comprendre ce problème de logement. De plus, il y a um, toutes les actions qui vont contre la loi de logement. On a essayé de réaliser le droit à l'appartement en Espagne. De los movimientos sociales, c'est une législation du droit à la vivienda avec eh, un enfoque de droits humains. Hasta ahora, en España, ha habido políticas del mercado inmobiliario, pero nunca hemos tenido una ley del derecho a la vivienda. Entonces, unsere... nuestra propuesta es una legislación que détermine el derecho al l'appartement y eso debería estar euh, en lien con los derechos humanos. No hemos tenido una véritable política de logement, pero es lo que queremos cambiar ahora construye sobre la base de una, de una doble columna central, una doble columna vertebral, que es, eh, constituida por dos conceptos. Uno es el derecho subjetivo a la vivienda, que es el derecho de todo ser humano que, que resida en España, por el hecho de, de respirar, de tener un lugar donde vivir, un lugar estable, y seguro y definitivo donde vivir. Notre proposition est basée sur deux piliers. C'est une conception qui repose sur deux piliers. Donc le droit subjectif au logement. C'est-à-dire tout le monde qui vit en Espagne a le droit au logement. Un espace sûr et définitif. De telle manière que une averse a vulnerado, podamos acudir a las instituciones o al juzgado. Para, que sea, eh, para denunciarlo y que, y que sea restituido este derecho. Nosotros queremos que esta ley sea una función social. Una vez adoptada, debería pasar a las instituciones. Si es posible, entra en juego la segunda, el segundo elemento de la ley, que es la función social de la propiedad privada. Si todos tenemos derecho a una casa, pero ¿dónde están las casas? C'est-à-dire, le droit repose sur le deuxième pilier, la fonction sociale de la propriété privée. Donc, tout le monde aurait le droit à un espace pour vivre, ¿pero dónde? Existe el derecho a la propiedad privada, pero está definido con unos límites, y aquí entra eh, la función social de la vivienda. Las viviendas están construidas para habitar gente y, y ese es el límite de la propiedad. Podemos tener viviendas, podemos venderlas, comprarlas, alquilarlas, pero para darles el uso para el que fueron construidas. Y esto está en la Constitución pero no está en la vida real porque no se ha desarrollado una ley que lo proteja. Sí... Uh basé sur la Constitution. Nous avons le droit au logement. C'est une fonction sociale. Nous pouvons vendre ou louer nos appartements, mais la raison euh, d'avoir un appartement n'est pas encore respectée. Le Congrès tiene rien de cela et ce sont les éléments essentiels qui protegerían et garantizarían le droit à la vivienda. Nosotras eh, incluimos eh, cinco elementos imprescindibles para que una ley sea efectiva. Esta ley es hoy en el Congreso, la ley no ha sido todavía pero esta ley es crucial pour vraiment suivre cette pensée fondamentale d'avoir un appartement, nous avons cinq aspects, cinq raisons pour, euh, pour faire passer cette loi. Una de humanos que la ley contemple les compromisos internacionales en materias de derechos humanos. Tout d'abord, les droits humains qui doivent être respectés. En lugar sería un compromiso, una serie de compromisos. El primero sería de objetivos y de resultados. Deuxièmement, un compromis entre los objetivos que tenemos y los objetivos que doivent ser atinados. Por ley, un compromiso de presupuesto, porque una ley de vivienda entendemos que va a ser muy cara. cest à -dire que, troisièmement, on doit, faire les, euh, doit bien gérer el presupuesto. Accessible. ...de evaluación y de seguimiento, para tener también información, que es la carencia que, que comentaba mi compañera. Ensuite, um, on doit bien um, surveiller ce marché immobilier. Eh, un sistema de control y de penalización... Para aquellos agentes o aquellos actores sociales que incumplan con esta ley. Enfin, nous avons besoin d'un organisme de contrôle et de suivi qui peut imposer des mesures. Que nosotros defendemos. Das wären, Muchas gracias. Das wären, voilà les points essentiels pour uh, faire appliquer ce droit. Merci. Merci Laura. Ce sont des idées concrètes. Maintenant, je suis contente parce qu'on a entendu déjà que l'État est un acteur important dans le logement. Quelles sont les opportunités en France Comment est-ce que l'État peut régler le marché Comment on peut l'influencer Marie Ouais. Euh, vous me dites si c'est trop rapide. Désolée. Euh, oui, bah, sur la, la question du, du droit et, euh, et, du, et du logement, euh, en, en France, on, on, a, euh, on a quand même euh, quelques, quelques lois euh, protectrices euh, des, des locataires, des mal logés qui, qui existent. On a quand même euh, voilà, quelques... Quelques lois euh, qui existent et je vais revenir un petit peu, un petit peu là-dessus justement pour euh, euh, dire un petit peu comment elles ont, comment elles ont été, euh, comment elles ont été créées ces lois et comment elles sont euh, appliquées. Euh, je vais citer trois exemples de, de lois. Euh, euh, D'abord la, la loi de, de réquisition qui justement est en lien, en, en lien direct avec avec la spéculation puisque euh, après la, la seconde la seconde guerre mondiale euh, où donc il y avait à la fois euh, beaucoup de, de, de beaucoup de d'immeubles qui étaient euh, qui avaient été euh, euh, enfin beaucoup d'immeubles et d'appartements pardon qui étaient vides et d'un autre côté beaucoup de gens euh, qui avaient perdu leur euh, qui avaient perdu leur euh, leur maison euh, le, le, le, pardon, il y a eu la loi de, de réquisition qui a été, euh, qui a été adoptée donc, par le, le Conseil national de la, de la résistance. C'était une des propositions euh, du Conseil national de la résistance qui, donc, dit que euh, l'État peut, quand un logement, quand un immeuble, etc., est vide, l'État peut le réquisitionner. C'est-à-dire que ce n'est pas une expropriation, le, le propriétaire reste propriétaire, mais l'État impose... Que, ce, que cet immeuble, que ce, cet appartement soit, soit, soit, soit occupé. Donc ça, c'est la, la première loi. La deuxième, quelques années, qui donc est née dans un contexte très particulier avec le Conseil national de la résistance, etc., et, et toute une série d'avancées sociales qu y a eu, qui y a eu à ce moment-là. La seconde loi, c'est la, la trêve hivernale. La trêve hivernale, en fait, en France... Il euh, n'y a pas d'expulsion de, euh, en, en France. Il n'y a pas d'expulsion entre le 1er novembre et euh, le 31 mars. C'est interdit, ni d'expulsion, euh, ni, de, de euh, ni de coupure, ni de coupure d'énergie. Cette loi, en fait, euh, existe depuis euh, 1954. 1954, c'était un hiver qui était très très froid, et il euh, y a eu euh, l'appel de l'abbé Pierre. Euh, euh, qui, a, euh, qui, a, qui est passé à la, à la radio et qui a appelé euh, à un gros mouvement de solidarité avec les sans-abri parce, euh, une, une, parce que les familles étaient, étaient, mortes, étaient mortes de froid. Donc ça c'est la, la deuxième loi, la, la, la trêve hivernale. Euh, et euh, la troisième, c'est euh, la loi pour le, le droit au logement opposable. Celle-là est beaucoup plus récente, celle-là... Euh, euh, C'est euh, suite aux, aux actions, aux mobilisations euh, euh, du DAL et d'autres euh, organisations. Euh, en 2007, euh, cette loi a été promulguée. Cette loi dit que euh, rend opposable pardon, le droit au logement. C'est-à-dire que quand on est demandeur de logement social dans certaines euh, conditions d'urgence, soit qu'on est à la rue, soit qu'on est euh, mal logé, etc., euh, l'État est censé euh, reloger euh, dans un délai de, de six mois. Voilà, donc ça, c'est une loi qui a été gagnée euh, suite à des luttes. Euh, voilà. Et, euh, et alors, juste, si je parle de, de ces trois lois aussi, c'est parce que euh, je, je, je vais juste euh, citer euh, euh, Nicole Rhin, qui est une avocate, euh, pardon, que je pense que vous ne connaissez pas, une avocate du... Du, du Dal qui vient de qui vient de, de décéder malheureusement, et qui est une, une très grande très grande avocate et, et très grande et très grande militante, et euh, j'ai retrouvé euh, justement une, une phrase d'elle où elle disait qu'entre la concrétisation d'un droit et son existence reconnue dans la loi, il y avait un fossé qui impliquait euh, la nécessité d'une action solidaire. <rire> Désolée. Entre euh, l'existence d'un droit dans la loi et sa concrétisation, eh ben, il fallait une action solidaire et militante. J'ai raccourci, <rire> voilà. Et justement, ces trois lois, euh, là-dessus, c'est intéressant là-dessus, parce que euh, aujourd'hui, sur ces trois lois, la trêve hivernale est appliquée. C'est la seule. La trêve hivernale est appliquée, suite à des mouvements, euh, on, on, a, on a pu la prolonger aussi, puisque ça se terminait le 15 mars, euh, il y a 10 ans, et aujourd'hui, ça se termine le 1er avril, donc on a gagné 15 jours, donc on continue à lutter. Notre objectif est que la trêve hivernale dure toute l'année. Hein on, voilà, on continue, on continue là-dessus. Euh, la, la loi de réquisition n'est pas euh, appliquée. Elle a été appliquée quelques fois, mais euh, voilà. Mais ça reste une, euh, une, une revendication et ça reste quelque chose pour lequel on se mobilise. Euh, la loi d'allo, euh, qui permet d'être d'être relogé euh, dans un délai de six mois. Euh, n'est pas appliquée partout et justement là aussi on, on lutte pour pour qu'elle soit appliquée encore encore cet hiver on a installé un, un campement pendant deux mois sur une place parisienne pour obtenir le relogement de toutes les de toutes les familles qui avaient été reconnues prioritaires et qui n'étaient toujours pas relogées donc on, on l'a gagné on, elles ont été les 200 familles qui faisaient partie du campement ont été ont été relogés. Voilà, donc juste pour euh, dire sur le, le rôle de l'État et, et de la loi, etc., euh, bah, il, faut, euh, il faut se, se, se battre, euh, se battre pour avoir des, des, des lois favorables, puis après se battre pour faire appliquer ces lois, euh, ces lois favorables, et, euh, et là-dessus, il faut qu'on se mobilise à la fois euh, localement, chacun chez nous, et, euh, euh, et aussi euh, ensemble, de manière, de manière coordonnée, comme on le fait euh, dans le cadre de la, de la coalition et, et justement sur les sur les, sur les expulsions, sur le logement cher, etc. Il y a la, le Housing Action Day euh, le 1er avril. merci beaucoup Marie. Nous voyons la question de l'action de l'État concerne plutôt la protection des conséquences de ce problème et Comment on peut améliorer ce système et dans quelle direction Et maintenant, euh, je suis impatiente d'entendre d'autres aspects européens euh, de EFA, qui a une perspective très large sur ce que nous pouvons revendiquer de l'État. Uh, on a niveau européen, c'est uh, assez uh, différent de uh, parler de comment... Uh, act. on parle des gouvernements et comment ils doivent agir ces acteurs sont euh, aussi publics avant de parler de banque centrale européenne je vais aussi parler des institutions européennes en général la commission européenne par exemple euh, prend beaucoup de décisions qui influencent le logement, euh, directement et indirectement. Par exemple, après la crise de 2008, on a vu beaucoup de pays qui ont eu des mesures d'austérité. Et c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup. Et ça concernait aussi le logement. Non seulement le, les hypothèques mauvaises, mais aussi les évictions. Leur maison, euh, les maisons des peuples ont été vendues aux fonds. En particulier, en Grèce, il y avait une loi pour la protection de la maison primaire et on, il fallait recevoir des fonds de l'Union Européenne. Et on a changé cette loi de protection. Les gens qui ne pouvaient pas payer les dettes pouvaient perdre leur maison, mais aussi le, la maison primaire. C'est-à-dire, ce n'est pas la maison de ses grands-parents, c'est la maison où habite sa famille. La loi a changé et donc on voit quelques pays dans l'Union européenne, comme la Grèce, le Cyprus, la Roumanie, les pays qui ne sont pas l'Allemagne ou la France. On a la pression de l'Union européenne. Cette pression influence les lois locales. Bien sûr, je ne dis pas que la Grèce n'a pas de responsabilité dans le délit de son loi, mais les décisions affectent le droit du logement. Comme coalition européenne de mouvement, nous voulons faire la pression sur les pays pour qu'ils puissent forcer les lois de protection du logement pour qu'ils soient appliqués partout. Par exemple, Marie en déjà dit... On dire très euh, Désolée, j'essaie de parler anglais. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays. C'est quelque chose que nous souhaitons voir dans d'autres pays européens aussi. Et on essaie de prendre quelque chose qui existe déjà dans les autres pays. Mais on essaie de pousser tous ensemble les institutions européennes et les gouvernements en entérité euh, pour qu'ils soient plus conscients de droits au logement. On peut arrêter les évictions. On l'a vu pendant la pandémie et le système des banques ne chute pas. Et alors pourquoi on n'arrête pas les évictions Pourquoi on a le danger de mourir d'un virus mais pas le danger de mourir par le manque d'une maison Et pourquoi ça, ça ne se passe pas Pourquoi on n'a pas euh, retenu cette loi Comme à Berlin, les gens ont demandé un référendum. Ah non, ce n'est pas un référendum, c'était un... Le cours suprême a, a quitté ce loi. Les locuteurs n'ont pas le droit de limiter la, le marché privé. Mais ce n'est pas le droit des peuples, peut-être c'est à niveau national. La propriété privée doit être limitée si ça impacte le droit au logement. Il y a aussi d'autres mesures que les institutions européennes peuvent prendre. Par exemple, la Banque européenne peut limiter les activités des banques. J'ai essayé de dire, mais Philippe aussi a dit, la financialisation à quelques acteurs qui sont responsables. Ces acteurs qui sont responsables ne sont pas euh, obligés de payer des impôts et il n'y a pas des règles qui sont appliquées à eux. Et on veut demander aux banques européennes et les institutions d'être plus strictes avec les fonds et d'être responsables à comment on agit sur nos propres droits. Et je vais parler aussi du plan européen qui était un créateur incroyable incroyable L'institution a décidé de donner de l'argent aux pays de l'Union européenne de relancer après les conséquences économiques de la pandémie. La prochaine génération de plans européens pourquoi on n'a pas d'argent pour le logement social, qui n'est pas privé, on peut demander de l'aide de l'institution européenne d'investir plus et de pousser les gouvernements locaux d'investir plus dans le logement social. Merci beaucoup Eva. C'était un point de vue général. On a la protection des locataires. On a vu que on cherche plus de logements sociaux, mais il y a aussi des questions que on, on ne demande pas. Il est possible de demander de l'aide à niveau européen. Je crois qu'il est important d'inclure demandes, ces demandes dans l'agenda de mouvement. Les locataires doivent être protégés, c'est essentiel. Si on ne bat pas pour changer le système, les règlements... On reçoit toujours très petit, mais on a le promis de plus. On a déjà changé le système. Il y a les options de règlement de l'État. On ne doit pas laisser l'État abandonner leurs tâches. Il faut euh, leur faire se souvenir des responsabilités. Et aujourd'hui, on va parler des stratégies qu'on peut avoir pour agir au niveau différent, régional, national, européen. Il faut agir dans tous les niveaux et pour ça, il faut agir ensemble. Maintenant, je vais utiliser les dernières 15 minutes pour les questions. Je vous demande de formuler vos questions précisément. S'il vous plaît, n'introduisez pas vos questions en trop de détails. Et je comprends que tout le monde a beaucoup à dire de leur perspective, mais on va euh, avoir, on a un peu de temps, et donc il faut demander des questions précisément. S'il vous plaît, si vous avez une question, venez euh, sur l avant. Et, et prenez un micro. On va avoir trois questions et puis on va, on va répondre aux questions et puis une autre trois questions. Qui veut demander la première question Oui, j'aurais une question pour Madame Hoffman. Vous avez parlé de 194 euros. Pardon de t'interrompre. S'il vous plaît, ne parlez pas trop vite euh, à cause de l'interprétation. Alors, euh, qu'est-ce que vous dites Combien reste après ces 194 euros, après, euh, après euh, tous les problèmes de, euh, de rénovation que vous avez euh, dont vous avez parlé Combien est transféré au locataire, concrètement J'avais posé cette question déjà hier, euh, la question de foncier, euh, je la repose aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas encore répondu. C'était euh, quelle question bon, Je pense la question de logement a beaucoup à faire avec le foncier. Donc quel est euh, l'accès à l'achat de foncier Oui, encore une question Je vais parler en anglais et j'essaye de, de poser ma question rapidement. En Norvège, nous avons des problèmes similaires. Beaucoup de personnes sont propriétaires de leurs maisons, mais maintenant les prix ont tellement augmenté que beaucoup de personnes ne peuvent plus acheter des maisons. Le gouvernement a commencé un nouveau projet à Oslo. Ils ont commencé à acheter eux-mêmes des maisons et de les louer pour des prix de marché. Après avoir loué pendant un certain temps, nous devions propriétaires de la maison. Mais si nous voulons vendre la maison, on doit la rendre à l'État. Ok, quelle est la question bah, Je voulais demander si c'était peut-être un modèle qu'on pourrait utiliser autre part qu'en Allemagne. Hey. À Oslo. Je pense que nous commençons par la première question. Ingrid, combien reste après les rénovations De ces 194 euros, rien ne reste. Car si quelqu'un a un grand appartement, euh, c'est plus. Si quelqu'un a moins que 50 mètres carrés, c'est moins. Mais cet argent est perdu. Ça va aux actionnaires. Ça fait partie du loyer, mais la plupart des locataires ne savent pas. Il faut donc euh, vraiment faire le calcul, euh, lire les contrats. Euh, oui, il faut faire le calcul. Et, et le problème des rénovations, c'est qu'ils ne font pas de rénovation. Euh, chez moi, par exemple, l'ascenseur le... ne fonctionne pas depuis euh, trois semaines. Parfois, euh, le chauffage ne fonctionne pas. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on pourrait résoudre. Mais euh, en fait, c'est exactement à partir de cela qu'on euh, gagne la dividende, le dividende, que les coûts pour euh, la restauration euh, des immeubles est euh, gardé à un très petit niveau. En plus, les locataires doivent participer aux euh, coûts de modernisation. Donc, on prend souvent ce chemin-là. Et cette modernisation est souvent une modernisation de luxe. Donc, euh, les locataires doivent se révolter contre euh, des poignées en or, par exemple. Donc, euh, des disons des... Euh, Rénovation, modernisation qui ne sont pas nécessaires. On a beaucoup de cas comme ça à Berlin. On a des tout petits cours où on veut construire des balcons pour que les voisins peuvent se tenir la main de balcon à balcon. Il est clair, l'objectif de ces groupes immobiliers n'est pas de faire quelque chose de bien pour les locataires, mais de servir les actionnaires. C'est leur tâche. Un groupe d'actionnaires. Merci Ingrid. On arrive à la deuxième question, la question foncière. Alors, je voulais ajouter quelque chose à la question de modernisation. Ça dépend toujours du prix d'achat et ces prix d'achat augmentent à cause de la spéculation. Je dois alors aussi payer ces dettes dans le crédit. Mais bien sûr que les prix qui sont en dessous du marché ouvrent de nouvelles possibilités. On voit que à Vienne, par exemple, l'État possède 70% des appartements. Donc la ville de Vienne est propriétaire de ces appartements. Et nous voyons que parfois, il y a des périodes de 10 ans où le loyer n'a pas été augmenté. Et quand même, on a modernisé et rénové les appartements. C'est donc possible. À Vienne, on a en plus le problème de luxe qu'on doit construire. On a donc construit un, un nouveau quartier à Vienne et on a réalisé qu'on a construit plus d'appartements de ceux dont on avait besoin. Et ça, c'est le problème de Vienne. Et si on fait la comparaison à Berlin, c'est vraiment un problème de luxe. Par rapport à la question de foncier, c'est le même problème que sur le marché de de logement. On a une spéculation de foncier à Berlin, à Francfort, dans les grandes métropoles. Il y a des investisseurs qui achètent du foncier pour y construire, mais qui à la fin n'y construisent pas et qui font de la spéculation, qui espèrent que le prix va augmenter de plus en plus et qui ne vont jamais construire sur le sol. Euh, on pourrait euh, donc euh, essayer de les forcer avec une loi à construire et euh, à dire pendant euh, deux ans, vous devez, vous êtes obligé à construire sur ce sol, sinon vous allez être exproprié. Car la constitution allemande dit que... Ne, dit pas, ne parle pas seulement d'expropriation de logements, mais aussi de sols de fonciers. On pourrait donc, sur cette base, écrire une loi qui résout ce problème. Si euh, les propriétaires ne construisent pas sur un sol qu'ils ont acheté pour construire, nous allons vous exproprier. Ce serait une possibilité. Tout d'abord, on a parlé de foncier. La question, c'était par rapport à Vienne. Quel est le rapport entre Vienne et la constitution allemande? Bon, j'ai répondu à deux questions. Tout d'abord, le prix des assainissements. Et ensuite, j'ai parlé... Et dans ce cadre-là, j'ai parlé de Vienne et des frais d'expropriation. J'ai dit qu'il est toujours moins cher si l'État gère les appartements. C'était un exemple. Le deuxième aspect, c'était la deuxième question concernant la spéculation des, du foncier en Allemagne. Et Dans ce cadre-là, j'ai parlé de la constitution allemande et j'ai dit qu'il est possible d'introduire des lois sur la base de la constitution. Marie, tu as voulu donner une réponse aussi. Oui, c'est par rapport au, au euh, par rapport au, à la question sur le sur le foncier. Euh, nous on a regardé un petit peu ce qui fait la, la hausse euh, des prix euh, à la construction de, de logements, etc. C'est il euh, euh, y a deux euh, gros euh, facteurs. Euh, c'est euh, l'envolée du, du prix du foncier et euh, la marge des promoteurs qui s'envolent aussi c'est les deux gros c'est les deux gros les deux gros postes euh, qui qui qui explique l'augmentation qui explique enfin, la hausse du coup à la à la construction euh, nous sur le sur le foncier on, on, on demande on demande la la communalisation enfin la mise en commun du, du foncier ça fait partie de nos revendications bon euh, en france le, le droit de propriété est... est est plutôt est, est plutôt sacré donc pour l'instant, encore c'est pas encore, encore d'actualité donc voilà mais on continue à, on continue à se battre on continue à se battre là dessus et on désespère pas qu'un jour le droit au logement passe passe avant le, le droit le droit à la propriété en, en France mais voilà et partout et juste une, une petite remarque par rapport à cette question sur le, le foncier. Euh, je ne crois pas qu'on en ait parlé euh, tous les, hum, ce qui est important par rapport au, au sujet en général de, de ce forum euh, tous les ans il y a un, un énorme marché euh, qui se passe dans le sud de la France euh, à Cannes mais c'est un marché international qui s'appelle le MIPIM c'est le marché international des promoteurs euh, immobiliers et je sais désolé <rire> le marché international des promoteurs euh, immobiliers et je ne sais plus quoi et en fait, en gros, c'est une espèce d'énorme de, de, euh, forum où il, se, où il y a les collectivités territoriales du monde entier qui sont là, où il y a tous les grands acteurs, comme on dit, enfin, tous, les, tous les grands vautours euh, du, du, de l'immobilier, du foncier, etc. qui sont là, et c'est là que se décident, euh, que se négocient euh, tous les, les gros projets euh, qui ont lieu que ce soit en, en Europe en, en, partout dans le monde quoi c'est là que c'est dans ce marché là qu'ils décident de se vendre de se vendre des, des terrains pour aller jeter leurs poubelles en, en Afrique euh, c'est là qu'ils décident de, de faire des grands projets inutiles en, en europe etc etc, etc. voilà Marie beaucoup Marie nous nous approchons de la fin nous allons entendre encore deux questions. Et puis, je vais essayer de faire un résumé, si ce n'est pas encore le cas. Johanna. Je voulais demander quelle influence il y a, euh, il y a tout l'argent noir qui arrive en Espagne, de la drogue et de toute la délinquance internationale sur le marché immobilier, et, et c'est-à-dire pour sa, la manipulation et aussi le fait qu'en Europe, on donne les golden Visa à ceux qui investissent et qui achètent un, un immeuble qui coûte euh, ou plusieurs si la somme totale est de 500 000 euros ou supérieure. Vous avez étudié ce phénomène Merci beaucoup. Nous allons entendre une deuxième question avant de répondre. Je vais parler en anglais. Je m'intéresse au lien entre le logement et la crise climatique. Est-ce qu'il y a des succès en Europe en ce qui concerne la lutte pour l'isolation? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Peut-être qu'Eva peut répondre à la question. Merci beaucoup. Une dernière question. J'aimerais dire quelque chose à mon collègue espagnol. L'institution, quel rôle joue-t-elle? Je pense que c'est très intéressant. Nous allons commencer par euh, les réponses. Commençons peut-être par la dernière question. Qui veut donner une réponse de nos intervenants espagnols? David? Peut-être que Laura pourra m'aider. Je vais résumer parce que c'est vraiment un sujet complexe. En 2012, la pression a augmenté, la pression sur l'État espagnol. Les banques ont été endettées. La loi européenne a Um, exiger qu'il fallait agir il fallait vendre de la propriété de l'État donc l'espagnol a créé ce organisme du gouvernement les financer en part pas des investisseurs les cinq plus grands acteurs en Espagne et d'une autre partie par l'État 55% ont été financés par les banques et 45% par l'État. On a eu beaucoup de propriétés, beaucoup de fonciers, et on ne sait pas exactement combien, euh, combien a été vendu exactement. On parle de milliers de propriétés partout en Espagne. Ces propriétés ont été vendues. Beaucoup de fonds ont acheté ces propriétés. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien a été vendu et combien a été resté. Ensuite, le Parlement européen a dit que euh, même si cet organisme a été créé par l'État et le secteur privé, que le pays doit toutefois payer ses dettes. Donc, même si une partie a été financée par... Euh, des organisations privées, les dettes doivent être payées par l'État. En 2012, cette entreprise a été créée. On ne sait pas exactement combien a été vendu pour Combien a été racheté Beaucoup de questions restent ouvertes. Peut-être que Laura peut ajouter quelque chose. Es que hemos perdido una buena oportunidad de quedarnos con un parque de vivienda público enorme que que le hemos pagado entre todos los españoles, y ahora no tenemos las viviendas y tenemos la deuda. Nous avons malheureusement perdu l'opportunité de recevoir des espaces publics de logement. Donc maintenant, on n'a pas de logement, mais beaucoup de dettes. Merci. Efa, tu voulais répondre à la question de Johanna et à la question de l'environnement. Oui, merci. Par rapport aux au visas doré, c'est un, <rire> c'est un, euh, une grande chose dans les pays du Sud. Je... Parfois, ça fait partie des plus grands problèmes des pays. Tout ce que vous avez dit par rapport aux personnes qui ne sont pas dans l'Union européenne, il pourrait acheter de la propriété, recevoir un visa de 5 à 10 ans. C'est un golden visa, en cas que vous ne savez pas. Parfois, il y a 500 000. Dans d'autres pays, c'est 200 000, beaucoup moins. Il y a des investisseurs russes, chinois, israéliens qui achètent de la propriété au sein de l'Union européenne et qui ont automatiquement ce visa. La Chypre est horrible par rapport à ça, car il y a des investisseurs mafieuses qui collaborent avec l'État et ainsi, des immeubles énormes ont été construits qui ont été utilisés uniquement pour ces golden visas. Le marché a donc beaucoup changé à cause de ces immeubles qui, euh, souvent, sont complètement vides, car ils existent uniquement pour la raison des visas, mais euh, transforment la région complètement. Les prix changent, mais aussi euh, le quartier complètement transformé, il n'y a pas de magasin c'est une c'est une ville morte les immeubles sont donc vides personne y habite et du coup euh, ils tombent en ruine c'est assez dramatique il y a des profits pour le gouvernement. Et c'est pour cette raison-là que je pense que les Golden Visa sont la raison pour la gentri gentrification. C'est un très grand problème au marché immobilier. Concernant la crise climatique... Je voudrais dire qu'il y a de nombreux groupes qui qui euh, s'investissent pour protéger euh, l'espace de logement. Mais c'est un peu difficile de vraiment séparer euh, cette lutte de la crise climatique, car il y a tellement de problèmes qui influencent aussi euh, les logements. Je voudrais donc partager quelques problèmes qui concernent la, la propriété. Donc la propriété devient de plus en plus verte. On appelle ça le greenwashing du marché immobilier, du éco-blanchissement. C'est quelque chose que beaucoup de militants et militantes critiquent, car la rhétorique verte est en réalité une simple provocation parce que ce n'est pas du tout vert. C'est un des aspects contre lequel on se révolte. Il existe aussi la tendance de renouveler des immeubles. Bien sûr que à la base c'est quelque chose de positif, mais si il existe des mesures sociales qui font baisser les prix et qui ont pour conséquence l'exclusion sociale. Du coup, on parle d'un développement antisocial. Pardon, je m'arrête en deux minutes. Je voudrais dire aussi que beaucoup de luttes contre la crise climatique sont aussi des luttes pour le marché immobilier, pas seulement dans les métropoles, mais aussi dans des régions rurales. De s'investir contre l'industrialisation des paysages, contre la privatisation des de fonciers. Tout cela euh, apporte aussi une valeur euh, à la lutte pour euh, le marché immobilier. Et j'ai déjà dit qu'il était important de limiter la propriété privée. Pas seulement parce que ça réduit les bénéfices des grandes entreprises... Mais aussi parce que si on pose la question du foncier qui appartient à tout le monde, le foncier naturel, si nous n'introduisons pas cette question dans le débat public, nous n'allons pas trouver de réponse à la crise climatique Il faut absolument qu'on en discute et qu'on se concentre sur la collectivisation. Merci. Merci beaucoup, Eva. Ce que tu as dit, on l'a entendu souvent aujourd'hui. Tous les lois de protection pour lesquelles nous luttons ont comme base la grande question de propriété. Nous, le foncier est limité. Nous devons avoir une place pour vivre un appartement. Et c'est pour cette raison-là que nous avons une diversité de sujets qui euh, s'influencent l'une à l'autre au sein de ce débat. Donc comment pouvons-nous changer ce système quels sont les points les plus importants Comment pouvons-nous nous mobiliser, s'interconnecter Tout cela, c'est des questions dont nous allons discuter cet après-midi à 16h30 pour, ne pas seul, pour aller au-delà de la description et aussi trouver des, des voies d'action ensemble. Nous voyons plusieurs aspects importants dont nous devrions encore discuter. J'espère que nous pouvons profiter de l'expérience de tous nos intervenants. J'espère Je, que vous pouvez en profiter dans votre travail. J'aimerais ajouter deux choses. Merci beaucoup à tous nos intervenantes qui euh, sont venus de très loin ici à mont pour partager leurs expériences et leurs expertises. Ein weiteren Dank. Ensuite, merci beaucoup aux interprètes et à l'équipe technique qui a rendu possible la communication. Ensuite, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ici. Vous avez été très attentifs. Cela a vraiment fait plaisir. Vous avez Poser des questions précises, c'était très bien. Encore euh, une chose, tous ceux qui sont présents demain à 10h, vous devez absolument regarder l'exposition de photos dans, la, dans le bâtiment Z concernant la gentrification en Espagne. Ainsi, notre sujet devient un sujet artistique. Eva nous dit qu'à Athènes, un rassemblement des mouvements du logement se déroulera en décembre. Ainsi, nous pouvons nous connecter et euh, travailler ensemble pour euh, être actifs au niveau européen. Merci beaucoup. Profitez de votre pause déjeuner.